Bonjour à tous. Dans le cours précédent, vous avez appris certaines options du menu Format, comme formatage par défaut, caractère et paragraphe. Maintenant, on va réviser ce qu'on a appris dans le cours précédent. Alors, comment supprimer les délimitations du texte? Pour supprimer, les délimitations du texte, il faut cliquer sur le sous-menu délimitations de texte dans le menu affichage. Pourquoi utiliser l'option formatage par défaut? L'option formatage par défaut permet de supprimer tout formatage du texte tel que la taille et la couleur de police, le gras, l'italique et les modifications de l'arrière-plan et de le ramener à sa forme originale. Pourquoi utiliser le sous-menu paragraph du menu format si vous souhaitez modifier les paramètres de votre paragraphe, par exemple, l'espace à laisser à gauche, à droite, en haut et en bas de paragraphe et l'espace à laisser entre les lignes de paragraphe vous utiliserez le sous-menu « Paragraphes ». Dans ce sous-menu, il y a des options pour mettre le premier mot de votre paragraphe en gras et en majuscule, et aussi pour ajouter une bordure à gauche, à droite, en haut et en bas du paragraphe. Maintenant, allumez vos ordinateurs et ouvrez le fichier de « Writer » en utilisant une des méthodes que vous avez déjà apprises. Avez-vous ouvert le fichier de Writer ou non? Aujourd'hui, on va apprendre les autres sous-menus du menu Format comme Page et et Numérotation. Tapez ensuite la ligne affichée à l'écran et copiez-coller la 10 fois. Assurez-vous que chaque copie est collée sur une nouvelle ligne. Si vous avez des problèmes, regardez la vidéo et apprenez-en plus. Apprenons comment copier et coller le texte dans une page de Writer. Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez copier et coller. Après avoir sélectionné le texte, Utilisez le raccourci CTRL-C. Puis, placez le curseur dans la page où vous voulez le coller. Ensuite, utilisez le raccourci CTRL-V pour coller le texte. Voilà la phrase « Il y a trois petits cochons » et « coller ». Continuez. À utiliser le même raccourci, CTRL-V, pour faire les plusieurs copies de la même phrase. Après avoir fait les deux copies de la même phrase, amenez le pointeur sur le menu Édition. Une boîte apparaîtra. Puis, cliquez sur l'option Coller. Voilà, la même phrase est collée dans la quatrième ligne. Une fois encore, cliquez sur la commande Coller. La même phrase sera collée. Ensuite, continuez à coller la même phrase, soit utilisant le raccourci, soit utilisant le menu Édition. Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode selon votre choix. Voilà. Nous avons fait 10 copies de la même phrase dans ce document. Donc, c'est comme ça, nous pouvons copier et coller le texte dans Writer. Avez-vous copié-collé la ligne 10 fois? Sinon, apprenez à le faire à l'aide de la vidéo. Apprenons maintenant à utiliser les puces et la numérotation. Pourquoi utiliser les puces et la numérotation? Si vous voulez faire une liste et mettre différents types de symboles au début de ces lignes, vous devez utiliser les puces. En utilisant l'option « puces », vous pouvez mettre des puces devant chaque ligne. Si vous voulez mettre des chiffres devant les lignes, il faut utiliser la numérotation. Regardez la vidéo pour en savoir plus sur l'utilisation du sous-menu « Plus et numérotation ». Apprenons comment insérer le « Plus et la numérotation » dans la page de Writer. Tout d'abord, cliquez sur le menu « Format ». Une boîte apparaîtra, puis… Cliquez sur le sous-menu Puce et numérotation. Une autre boîte de puces et numérotation apparaîtra. Ici, vous pouvez voir les différents onglets. Sous l'onglet Puce, vous pouvez voir les différents styles de puce. Ensuite, sélectionnez le style Puce flèche pointant vers la droite remplie. Puis, cliquez sur OK. Voilà, la puce est insérée avant la première ligne. Ensuite, placez le curseur à la fin de la deuxième ligne. Puis, cliquez sur le menu « Format ». Ensuite, cliquez sur l'option « Puce et numérotation ». Maintenant, cliquez sur l'onglet « Type de numérotation ». Ici, sélectionnez le type numéro 1, 2, 3, puis cliquez sur OK. Voilà, numéro 1 est inséré au début de la deuxième phrase, puis placez le curseur à la fin de la troisième phrase. Cliquez à nouveau sur le menu Format, puis cliquez sur l'option Puces et numérotation. Ensuite, cliquez sur l'onglet Images. Ici, vous pouvez sélectionner les puces en différentes formes, comme vous pouvez voir en vidéo. Puis, sélectionnez le type selon votre choix. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, l'image dans la forme fléchée est insérée au début de la troisième ligne. Vous pouvez voir une boîte de puces et numérotation au coin supérieur roche du document. Puis, cliquez sur l'option « Plus et numérotation dans la boîte. Ça ouvrira la même boîte des types de puces et la numérotation. Ici, vous pouvez sélectionner un autre type d'image. Après avoir le sélectionné, cliquez sur OK. Voilà, une image dont la forme de puce est insérée au début de la troisième phrase. C'est aussi inséré au début de la quatrième ligne. Puis, placez le curseur à la fin de la deuxième phrase. Et appuyez sur la touche entrée du clavier. Vous verrez que le numéro 2 apparaît, alors les lignes sont changées dans une liste. Si vous placez le curseur à la fin de la première phrase et appuyez sur la touche entrée, vous verrez que la même flèche est insérée au début de la deuxième ligne. Il s'agit comme une autre liste. Donc, c'est comme ça nous pouvons insérer les puces et la numérotation dans Writer. Voyons maintenant le sous menu page du menu Format. Le sous-menu Page vous permet de modifier l'arrière-plan de la page et d'ajouter un en-tête et un pied de page. À l'aide du sous-menu Page, vous pouvez également ajouter des bordures, des colonnes, etc. La deuxième option du sous-menu Page est celle de Page. L'image à l'écran montre les options du sous-menu Page. Maintenant, on va parler du format de papier et apprendre les types de format de papier. Regardons maintenant la vidéo et découvrons l'option Format de papier. Apprenons comment changer le format de la page dans Writer. Tout d'abord, Cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur l'option Page. Une boîte de style de page standard apparaîtra. Ici, vous pouvez voir les différents onglets comme Page, Arrière-plan, En tête, pied de page, bordure, colonne et note de bas de page. Puis, cliquez sur l'onglet Page. Vous y verrez les différentes options de formatage. Il y a l'option Format de papier dans lequel vous pouvez sélectionner le format et la taille de la page. Ces formats sont prédéfinis. Alors, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Format ». Vous y verrez les différents formats de page, comme A4, A3, B6, B5, B4, lettres, etc. Puis, sélectionnez le format de papier comme A4. Vous pouvez voir son aperçu dans la boîte de perçu. Puis, augmentez la largeur de la page en cliquant sur la flèche haute de l'option «Largeur ». Notez que, quand vous augmentez la valeur de largeur, le format se change en utilisateur automatiquement, comme vous pouvez voir en vidéo. Continuez à augmenter sa valeur selon votre besoin. Ensuite, cliquez sur la flèche haute de l'option Hauteur et augmentez sa valeur comme on en vidéo. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de perçu. Puis, cliquez sur le bouton OK. Voilà, le format de papier est changé, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons changer les différents formats de la page dans Writer. Ensuite, on va apprendre à utiliser l'option d'orientation. Alors, pourquoi utiliser l'option d'orientation? L'option d'orientation vous permet de modifier les dimensions de la page, c'est-à-dire de changer sa hauteur et sa largeur. L'orientation est de deux types portrait et paysage. Actuellement, la page sur laquelle vous travaillez est en orientation Portrait. Vous pouvez voir que la hauteur de votre page est supérieure à sa largeur. Si vous passez à l'orientation Paysage, vous verrez que la largeur est supérieure à la hauteur de la page. Regardons maintenant la vidéo et apprenons à utiliser l'option Orientation. Apprenons comment changer l'orientation de page dans Writer. Tout d'abord, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur l'option Page. Une boîte paraîtra. Il y a les différents onglets. Sous l'onglet Page, vous pouvez voir l'option d'orientation. Cette option a deux types, portrait et paysage. Si vous sélectionnez l'option Portrait, l'affichage de page sera vertical, comme montré dans la boîte de perçu. Et si vous sélectionnez l'option Paysage, l'affichage de page sera horizontal, comme démontré dans la boîte de perçu. Puis, cliquez sur OK. Vous pouvez voir que l'orientation de la page est paysage. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu Format. Puis, cliquez sur l'option Page. Maintenant, sélectionnez l'option d'orientation comme Portrait. Puis, Cliquez sur « OK ». Voilà, l'orientation de la page est un nouveau portrait comme avant. Donc, c'est comme ça, nous pouvons changer l'orientation de la page dans un document de texte. Vous allez maintenant utiliser l'option « Arrière-plan ». Pourquoi utiliser l'option « Arrière-plan » dans le sous-menu « page en utilisant l'option arrière-plan dans le sous-menu « Page, on peut changer l'arrière-plan ou la couleur de la page. On peut également mettre une image comme arrière-plan de la page. Regardons maintenant la vidéo et apprenons comment changer l'arrière-plan de la page. Apprenons comment ajouter un arrière-plan dans une page de « Writer ». Tout d'abord, cliquez sur le menu Format. Une boîte apparaîtra. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Page. Une autre boîte apparaîtra avec les différents onglets. Sous l'onglet Page, nous avons les différents paramètres. Mais en ce moment, vous devez cliquer sur l'onglet Arrière-plan. Ici, vous avez option comme dans lequel vous pouvez sélectionner si vous voulez ajouter l'arrière-plan dans une page comme en couleur ou comme une image. Tout d'abord Sélectionnez Couleur. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur de votre choix de la palette de couleurs. Nous avons sélectionné une teinte de la couleur orange. Puis, cliquez sur OK. Voilà, l'arrière-plan orange est inséré dans la page de Writer. Ensuite, cliquez à nouveau sur Format. Puis, cliquez sur l'option Page. Maintenant, vous pouvez choisir comment vous pouvez afficher l'arrière-plan dans la page de Writer. Alors, dans la boîte Comme, vous pouvez cliquer sur l'option Image. En sélectionnant cette option, nous pouvons insérer une image à l'arrière-plan de la page. Puis, cliquez sur le bouton « Parcourir ». Une boîte apparaîtra, d'où vous pouvez sélectionner l'image que vous voulez insérer à l'arrière-plan de votre page. Tout d'abord, sélectionnez l'emplacement. L'image est déjà gardée. Nous avons cliqué sur l'emplacement Images. Puis, cliquez sur le dossier Enchanton des images. D'ici, sélectionnez l'image de votre choix. Le nom d'image aussi apparaît dans la boîte Nom de fichier. Puis, Cliquez sur « Ouvrir ». Ensuite, sélectionnez le type dans quelle manière vous voulez afficher votre image. Vous pouvez aussi voir l'aperçu dans la boîte de d'aperçu. Notez que si l'option « Aperçu » est cochée, vous pouvez voir son aperçu. Si ce n'est pas coché, il sera impossible de voir son aperçu comme vous pouvez voir en vidéo. Ici, nous avons trois options d'afficher notre image dans Type, Position, Remplissage et Juxtaposer. En ce moment, cliquez sur l'option Juxtaposer, puis cliquez sur OK. Voilà, l'image que nous avons sélectionnée est insérée à l'arrière-plan de la page. C'est affiché à l'arrière-plan de la page entière. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu Format. Puis, cliquez sur l'option Page. Ici, sélectionnez l'option Couleur. Puis, cliquez sur l'option Sans remplissage et cliquez sur OK. Vous pouvez voir qu'il n'y a aucune couleur d'arrière-plan dans la page de Writer, comme nous avons sélectionné l'option Sans remplissage. Alors, c'est comme ça, nous pouvons insérer l'arrière-plan dans la page de Writer. Maintenant, apprenons à utiliser les options En tête et pied de page du sous-menu Page. Pourquoi utiliser les options en tête et pied de page? Comme vous le savez, on utilise l'en tête quand on a besoin d'afficher un titre ou le nom d'un livre ou d'un chapitre sur chaque page. On peut utiliser le pied de page pour afficher le numéro de page en bas de chaque page. Les options d'en tête et de pied de page permet également d'augmenter ou de diminuer la distance entre l'entête ou le pied de page et les marges de la page et de modifier la taille de l'entête et du pied de page. Vous devriez également apprendre à utiliser les options de marge. Maintenant, regardons la vidéo et apprenons comment placer l'entête et le pied de page.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 Ensuite, cochez l'option « Activer l'entête ». Vous verrez que les différents paramètres et options apparaîtront. Une boîte de perçu s'affiche au coin supérieur droit de la boîte. Ensuite, vous pouvez définir la marge gauche en augmentant et réduisant sa valeur selon votre besoin. Puis, augmentez la valeur de l'option « Marche droite ». L'option « Espacement » est utilisée pour insérer l'espace entre la boîte en tête et la boîte supérieure de la page, comme vous pouvez voir dans la boîte de perçu. Puis, cliquez sur OK. Voilà, l'entête est insérée en note de la page. Cliquez à nouveau sur Format. Ensuite, cliquez sur l'option Page. Puis, augmentez ou diminuez la valeur de l'option Espacement selon votre choix. Ensuite, cliquez sur OK. Vous pouvez voir que la distance entre l'entête et la bordure supérieure de la page est augmentée. Maintenant, tapez Computer Shiksha dans la boîte de l'entête. Puis, Cliquez sur « Format » et ensuite, cliquez sur « Page ». Ensuite, cliquez sur l'onglet « Pied de page ». Vous pouvez voir que l'option « Activer le pied de page » est désactivée. Alors, on ne trouve pas le pied de page dans le document, comme vous pouvez voir dans la boîte de perçu. Cochez l'option « Activer le pied de page » pour insérer et changer ses paramètres. Après avoir le coché, le pied de page s'apparaîtra, comme vous pouvez voir dans la boîte de perçu Puis, cliquez sur « OK ». Vous pouvez voir une boîte de saisie en bas de la page comme le pied de page. Notez que la marge de la boîte de pieds de page et la marge de la page sont égales. Maintenant, cliquez sur le menu Format et cliquez sur l'option Page. Ensuite, augmentez la valeur de marge gauche et droite. Vous pouvez augmenter la valeur selon votre choix. Puis, augmentez la valeur d'espacement comme montré en vidéo. Et cliquez sur le bouton OK. Voilà, la distance entre la boîte de pieds de page et les marges gauche et droite est augmentée comme vous pouvez voir en vidéo. Puis, cliquez sur l'option d'alignement centré sur la barre de formatage. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-E. Maintenant, cliquez sur le menu Insertion, puis amenez le pointeur sur le sous-menu Champ et cliquez sur l'option Numéro de page. Le numéro de page s'affiche au centre de la boîte de pied de page. Ici, nous avons inséré les deux, en tête et le pied de page. Cliquez à nouveau sur le menu Format, puis cliquez sur l'option Page. Sous l'onglet En tête, Augmentez la valeur de hauteur qui vous permettra d'augmenter ou diminuer la hauteur de la boîte de l'entête. Puis, cliquez sur l'onglet Pied de page. Ensuite, augmentez la valeur de hauteur comme montré en vidéo. Puis, cliquez sur OK. Vous verrez que la hauteur de la boîte de l'entête et le pied de page est augmentée, comme montré en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons insérer l'entête et le pied de page et changer leurs paramètres dans Writer. L'option suivante est celle des bordures de la page. Pourquoi utiliser l'option bordure dans le sous-menu Page En utilisant l'option bordure, on peut mettre une bordure sur les quatre côtés de la page. Pour ce faire, vous devez sélectionner le type de bordure que vous voulez placer sur le côté de la page. Vous pouvez également choisir de placer la bordure uniquement sur le côté rouge de la page. En outre, vous pouvez modifier la largeur de ligne de la bordure. Avec l'aide de la vidéo, voyons maintenant comment utiliser l'option bordure. Apprenons comment insérer les bordures dans la page de Writer. Tout d'abord, cliquez sur le menu Format. Puis cliquez sur l'option Page. Une boîte paraîtra avec les différents onglets. Cliquez sur l'onglet Bordure. Vous y pouvez voir les différents paramètres des bordures. Ici, vous pouvez sélectionner le style de ligne prédéfini. Puis, vous pouvez sélectionner la disposition des lignes comme ne définir aucune bordure. Cette option n'affiche aucune bordure comme vous pouvez voir dans la boîte de perçu. Le deuxième type de disposition des lignes définit les quatre bordures. Cette option affichera les quatre bordures dans la page. La troisième option est définir les bordures roches et droites uniquement. Il y a seulement les bordures roches et droites comme démontré dans la boîte de perçu. La quatrième option définit les bordures supérieures et inférieures uniquement. Comme montré dans la boîte de perçu. Et la cinquième bordure définit la bordure roche uniquement. Maintenant, cliquez sur la deuxième petite boîte définissant les quatre bordures. Puis, changez le style de ligne en sélectionnant n'importe quel style de votre choix. Vous pouvez voir son aperçu dans la boîte de perçu. Ensuite, sélectionnez la couleur de bordure de votre choix de la boîte de couleurs. Vous pouvez voir les différentes couleurs ici. Nous avons sélectionné la couleur verte jaune. Vous pouvez voir dans la boîte de perçu que la couleur de bordure est verte-jaune. Maintenant, changez sa couleur en magenta. Puis, sélectionnez la position d'ombre parmi les différentes positions prédéfinies. Après avoir le sélectionné, cliquez sur OK. Voilà, la bordure est insérée dans la page. Puis, Cliquez à nouveau sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur l'option Page. Maintenant, définissez l'espacement avec le contenu à côté Roche, Droite, Haut et Bas. Augmentez la valeur de l'espacement Roche en cliquant sur la flèche Short. Notez que si vous décochez l'option synchronisée, vous devez changer la valeur de chaque côté séparément, comme vous pouvez voir en vidéo. Puis, cliquez sur la deuxième option de position d'ombre qui projette l'ombre en bas à droite. La troisième option projet L'ombre en note à droite. Vous pouvez aussi définir le distance de l'ombre comme montré en vidéo. Puis, sélectionnez la couleur d'ombre de votre choix dans la boîte de couleurs. Nous avons sélectionné une teinte de la couleur verte. Puis, Cliquez sur OK. Voilà, les bordures rose est inséré avec l'ombre verte dans la page. Cliquez à nouveau sur Format, puis cliquez sur l'option Page, puis augmentez la valeur d'espacement du côté gauche. Vous pouvez aussi augmenter les valeurs de chaque côté comme montré en vidéo. Puis, cliquez sur OK. Voilà, nous avons changé les paramètres des bordures. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer les bordures dans la page de Writer. Le cours est maintenant terminé. Alors, enregistrez votre fichier de Writer et correctement l'ordinateur. Aujourd'hui, vous avez appris les options du menu format comme puce et numérotation. Vous avez également appris à utiliser les options du sous-menu page. Alors, bonne journée et à bientôt!